attrapé. Et ils ont voulu maintenant rivaliser avec Dieu. Et finalement, ils ont perdu. Amen. Amen. Amen. Alors, nous avons besoin que, que Dieu protège cette belle équipe de louanges Amen. pour qu'elle continue à œuvrer Alléluia. pour la gloire de Dieu. La vous dit que ce qu'on demande à un secteur c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Mm. Et je crois aussi que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail qu'ils accomplissent parmi les saints. Et c'est pour cela que nous prions que Dieu les bénisse aussi. Amen. En fonction de leur engagement. Amen. Amen. Amen. Comme le pasteur qui l'a dit, je me prénomme Roger, je viens de Belgique et notre église se trouve dans la région d'Anvers, la région du Diamant. C'est là que nous exerçons notre ministère. Et je suis de l'Église des dieux dont le capitaine général se trouve à Liban. Amen. Amen. Et Dieu permet que ce matin, nous puissions partager quelques grâces de Dieu, partager l'amour de Dieu ensemble. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a sa Bible, j'aime que chacun ait sa Bible. Amen. Amen. Je n'encourage pas les iPads parce qu'on ne sait pas souligner. Amen. Amen. Amen. J'aime bien le livre, le livre. Vous avez votre Bible avec vous Amen Bon, encouragez-moi. Moi, je ne crie pas. Je parle comme ça. Parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis un enseignant. Amen Alors, euh, j'aime bien que nous puissions comp nous comprendre. Et si vous avez compris, vous allez être réellement libre. Amen Ça va Amen Voilà. Qui n'a pas sa Bible vous n'avez pas la Bible, mais celle-là, c'est à qui Tu as trouvé à l'église. Ok, nous te prêtons la Bible de l'église, mais prochainement, fais un effort pour avoir ta Bible. Amen. Ça ne coûte même pas le prix des mèches. Alléluia. Amen. Nous allons lire deux versets simples. Et le premier se trouve dans le livre de Naboum, chapitre 1 verset 7. Miché, Naoum, Là où c'est tout, Miché. Là où c'est tout, Abakouk. Et puis, Nahum est là au Tu peux lire, c'est très bien, ma soeur. Oui. Naoum, chapitre 1er, verset 1. Non, chapitre 1 verset 7. J'ai combien de buts, pasteur Combien 45, ok. Parce que si on donne le micro à un prédicateur, on ne sait pas que jamais. Nous lisons. Je dis au nom de Jésus. L'éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Le deuxième verset se trouve dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Seigneur, Amen. garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, Ré Seigneur. Révis encore une fois. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mm -hmm. car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le verset premier que nous avons lu, confirme ceci, que l'Éternel est bon et qu'il connaît ceux qui se confient en lui. Il est un refuge pour tous ceux qui sont dans la détresse et il connaît tous ceux qui se confient en Dieu. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est la raison qui vous a conduit ici, mais moi je sais que quand je vais à l'église c'est parce que je trouve mon compte je trouve ma vie dans l'église comme il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que n'importe qui n'importe qui c'est à dire que c'est vous c'est moi n'importe qui qui va Croire en lui, c'est lui qui va lui faire confiance. Cette personne-là est qualifiée pour recevoir la vie, la vie qui vient de Dieu. Une vie lourde, une vie riche, une vie épanouie, une vie de paix, une vie de libération, une vie de délivrance, Amen. une vie de grâce Amen. et aussi une vie éternelle. Amen. Donc, je m'efforce pour que ces choses-là, quand je viens à l'Église, je puisse les vivre pleinement. Amen. Quand je viens à l'Église, c'est avec une détermination pour que je puisse comprendre et puis m'approprier cette promesse, parce que c'est ce que Dieu a dit, et c'est une promesse de Dieu, et cette promesse doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Rien d'autre. J'ai vu que vous avez un nom prophétique, église évangélique, parole créatrice. C'est cela, non? Peut-être que je n'ai pas bien lu. Oui, C'est là veut dire quoi Cela veut dire que quand tu viens dans l'église ici, tu dois, dans ta pratique, dans ton attachement, dans ta démarche et dans ton engagement, tu dois arriver à vivre le potentiel créatrice Amen. qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole de Dieu, et quand vous vous appropriez cette parole, alors elle devient une réalité pour vous. Amen. Et, et comme il est écrit que l'Éternel est bon, il faut que l'Église réalise, l'Église comprenne, que de tout temps, de tout lieu, à quelque endroit que ce soit de la terre, ou de la planète, Dieu est bon. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu sens, ça ne dépend pas de ce que tu vis, ça dépend de ce qu'il est. que es. Amen. Non, et Dieu est bon. Et s'il si y a quelque chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est s'approprier cette promesse et la proclamer tous les jours. Quand il, il s'élève le matin, il dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Et on dit qu'il est un refuge pour tous ceux qui sont dans la détresse. C'est une encore une fois une affirmation très importante et très puissante. Amen. Et souvent, quand oui. nous regardons les informations et que l'heure des vacances est arrivée, nous apprenons que parfois, tel a abandonné son animal de compagnie, il est parti en vacances, tel autre euh, animal est euh, maltraité. Et ce que les gens font, c'est récupérer tous ces animaux, ces animaux victimes de la maltraitance et ils les amènent à un endroit qu'on appelle « chez nous » refuge des animaux. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est on prend ces animaux, on les met au bon soin, on s'occupe de ces animaux, on leur donne la vie, on leur donne la vitalité et ils vivent convenablement. Et notre Dieu aussi, il est pareil, il est celui qui quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans l'oppression et, et que sais-je encore, quand nous nous approchons de lui, il va être notre sécurité. Amen. Une sécurité sûre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est à chacun de nous maintenant de se déterminer par rapport à ce Dieu-là. Et c'est dire que non. non, il est pour moi un refuge. Mm. Il est pour moi un Dieu bon. Amen. Et ce que j'aime dans ce que nous avons lu là, c'est ce qu'il est affirmé, qui dit qu'il connaît tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Amen. Amen. Et là, il y a quand même à manger à boire. Pourquoi je dis ça parce que cette notion n'est pas bien comprise. Ceux qui se confient en lui, ce sont ces gens-là qui connaissent Dieu. Amen. Et connaître Dieu, suppose que vous avez la même pensée que ce Dieu-là. Vous regardez de la même façon que ce Dieu-là. C'est ça, connaître quelqu'un. Quand, tu connais quelqu'un, tu connais ses habitudes. Mmh. Tu connais ce qu'il veut, tu connais ses points forts, tu connais ses points faibles. Mmh. C'est ça connaître quelqu'un. Mmh. Quelqu'un que tu connais, tu, es, tu partages avec lui ton intimité. Mmh. Quelqu'un que tu connais, tu te confies en lui. Mmh. Parce qu'on ne peut pas se livrer, on ne peut pas livrer sa vie à n'importe qui. Mmh. Et... Quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui tu as accepté de marcher ensemble. Parce que la Bible dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils si ne sont pas mis d'accord. C'est ça connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, c'est-à-dire que tu es dans sa pensée. Tu ne peux pas aller te confier chez quelqu'un comme ça quand tu ne connais pas sa pensée. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous peut se hasarder de confier sa vie à un terroriste, un terroriste, par exemple, qui porterait sur lui une charge explosive. Vous n'allez pas le faire. Mais on se confie à quelqu'un dans la confiance. Alors, cette notion est très importante et Dieu connaît tous ceux qui se confient en lui. Il dit que mes pensées ne sont pas... Euh, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, il est dans ses pensées. Les pensées de Dieu dont sont dans sa parole. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc, c'est très important. C'est très important à réaliser. Chaque fois qu'on franchit le seuil de cette porte, de se dire, Ah, Dieu est bon nous allons rencontrer le Dieu bon. Amen. Même si vous avez des petits bobos comme ça arrive, c'est dire toujours, je vais rencontrer le Dieu bon. Amen. Et quand vous arrivez auprès de ce Dieu bon là, il manifeste avec lui sa bonté envers chacun de nous. Amen. Amen. Alors, je vais entrer maintenant dans le cœur de mon message chapitre 4, verset 23, qui dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de ton cœur va jaillir les sources, les sources au pluriel, c'est ça Vous avez bien lu Regardez bien. Regardez encore bien votre Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de ce cœur-là va jaillir les sources vive Vous y êtes au pluriel, hein Ok, c'est bon. Notez ceci. Alors, euh, je suis euh, à la base chimiste de formation. J'ai je noté je trop de la parole de Dieu. Vous savez, la science, parfois, dérange les gens. Mais quand j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ, je me suis déterminé dans mes réflexes de la laborantin C'est-à-dire que chaque fois, je dois mettre en pratique la parole de Dieu pour voir si cette parole-là peut s'appliquer à moi. Mais comme au labo, il y a des instruments, des appareils dans lesquels nous devons préparer notre propos, si je peux m'exprimer ainsi. Et je me suis dit, mais comment est-ce que l'homme qui l'homme de la foi peut exercer cette pratique de manière à obtenir le résultat J'ai découvert que tout se résume au niveau du cœur. C'est pour cela que la Bible dit qu'il faut garder le cœur plus que toute autre chose. Amen. Le cœur physiologique est précieux. Parce que sans le cœur, le sang ne va pas circuler en nous, mais le cœur spirituel aussi est précieux pour nous. Amen. Amen. Pourquoi Parce que nos émotions, nos sentiments, notre intelligence, notre décision, nos actes, nos, nos paroles ont leurs ressources au niveau du cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas Donc, le cœur est très précieux. Il faut que chacun puisse gérer son cœur de la manière la plus appropriée possible. Parce que nous sommes à l'heure de nouvelles technologies. Je peux prendre cette image pour la coller au cœur. Le cœur est peu être assimilé à ce que les informaticiens appellent le serveur central. Amen. amen, amen. Vous me saisissez. Amen, amen. Le cœur, votre cœur, c'est un serveur central. C'est quoi un serveur central? C'est le lieu où toutes les informations informatiques sont centralisées. Et les informaticiens prennent des précautions pour que les Kair, ne viennent pas attaquer le serveur central sinon ils vont bloquer l'information soit ils vont voler, ils vont détruire ainsi de suite et si nous nous sommes en sécurité présentement, c'est parce que les serveurs centrales du ministère de l'intérieur sont bien protégés là où ils sont les serveurs centrales de tous les, les, comment, les trucs de, de, de l'énergie sont bien, bien stockés c'est ainsi que notre sécurité est garantie. Autrement, on nous attaque, autrement, on est fragilisé, autrement, on ne sait pas bien vivre. Alors, pour nous aussi, le cœur est un serveur central où nous devons gérer le mouvement de tous ceux qui entrent et le mouvement de tous ceux qui sortent. C'est de la gestion du management de ce trou, de ceux qui entrent et qui sortent, qui va maintenant déterminer soit notre échec, soit notre, notre réussite. Mais Dieu nous appelle à ce que nous puissions réussir. Amen. Nous sommes appelés à réussir. Parce que Jésus quand il est mort, quand il est ressuscité, ce n'est pas pour que nous, nous puissions échouer sur cette terre-ci mais c'est pour que nous puissions réussir. Amen. Tu, es le, tu es le candidat à la réussite. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Même si tu ne vois rien. Ça n'a dépend pas de ce que tu vois, ça dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Amen. Alors, voici ce que le Saint-Esprit m'a appris. Que l'homme que nous sommes, nous avons, nous sommes tous dotés des cinq sens. Il y a le goût, il y a l'odorat, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le touchant. Amen. Vous y êtes nous Si y sommes. vous y êtes, êtes levez bien haut. Amen, amen, amen. Je fais ceci pour que nous comprenions et après vous allez comprendre que la foi qui naît en nous va nous rendre encore beaucoup plus fort. Amen. Alors, de ces cinq sens, il y a trois sens qui sont communs. Si aujourd'hui, je ne vois pas, on me donne une pincée de sel ou de sucre Dès que je mets sur ma langue, je dirais que ça c'est du sel, ça c'est du, du sucre. Nous tous nous sommes pareils. Si un poisson pourri est mis sur l'assiette, notre odorat dira que ce poisson-là est pourri. Tout le monde, nous allons le sentir de la même manière. Amen. Amen. Et si on me donne un morceau de bois, ou bien si j'approche Ma main, dans un foyer de feu, je dirais que là, il y a le feu. Chacun de nous dira que ah, là, il y a le feu. Mais il y a deux qui sont différents de nous tous. C'est les yeux et les oreilles. Même deux jumeaux, même deux jumeaux, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes yeux l'anatomie de notre oreille est différente. Et une façon de distinguer les gens aujourd'hui, c'est par les yeux et par l'oreille. C'est ainsi que quand nous traversons les, les, les frontières, nous sommes dans les aéroports, on dit, approche-toi, ouvre grandement tes, tes, tes yeux, on prend la photo du cristallin, Parce que ça, on ne peut pas tricher. Quand nous sommes venus demander l'asile dans ce pays, qu'est-ce que nous faisions Nous mettions nos doigts sur de, de faire à repasser des réchauds. Et ça a dénaturé notre empreinte digitale. Mais avec l'œil, on ne peut pas tricher. Avec l'oreille, on ne peut pas tricher. Donc, c'est quelque chose de très important à considérer dans votre vie. Vos yeux sont précieux et vos oreilles sont aussi précieuse Amen. Amen. Amen. c'est pour dire quoi c'est pour dire que dans l'église comme nous sommes là chacun se détermine chacun se détermine Amen. tu ne peux pas te déterminer sur l'autre mm -hmm. parce que l'autre ne t'apportera pas la bénédiction mm -hmm. mais c'est la façon dont toi tu vas gérer mm -hmm. tes yeux et ton cœur qui t'apportera le salut de Dieu Amen. Alléluia Amen. Alléluia Amen. C'est très important Bon, quand je Je venais de me convertir On me disait que le cœur C'est pour ne pas pécher Moi je suis en train de parler de la bénédiction de Dieu Le péché Nous l'avons gagné En nous répandant Je considère que chacun de nous A S'est répandu devant Dieu et maintenant, nous parlons du de, de bénéfice d'appartenir de, à Dieu, Amen. de la victoire que Dieu doit nous donner, Amen. de la libération que Dieu doit nous donner, Amen. des portes qui doivent s'ouvrir, parce que nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les yeux sont quelque chose de très particulier pour chacun de nous. C'est ainsi que le combat de ma soeur ici est différent de mon combat. Le combat de mon frère il est différent de mon combat. Et jamais nous allons livrer le même combat. C'est pour cela que je vais décourager certaines personnes. Ceux qui pour venir à l'église, il faut que le frère là soit là. Il faut que la soeur là soit là. Ou plutôt ceux qui prêtent leurs oreilles à ceux qui, ah, moi je suis fatigué aujourd'hui. Il y a trop trop de programmes à l'église, je ne sais pas. Aller. Si tu Tu te laisses emporter par ce discours-là, tu rates ta bénédiction. Amen. Parce que c'est toi-même qui dois maintenant exercer tes mains au combat Amen. pour que ce que Dieu a prévu pour toi puisse te parvenir. Amen. Je rappelle aussi que ce qui doit nous arriver a déjà été déterminé par Dieu Amen. dès le Saint maternel. Maintenant, ce que nous cherchons dans l'Église, c'est de recevoir l'éclairage de Dieu. Amen. Quand nous recevons l'éclairage de Dieu, Amen. et Dieu nous révélera qu'est-ce que sera notre destin. Amen. Et savoir aussi que dans ce processus, il y a aussi le diable, il y a aussi le diable qui veut mettre aussi des barrières c'est pour dire quoi mon combat est proportionnel à la charge de la grâce des dieux que je porte nous ne serons pas tous combattus de la même manière c'est pour cela il faut que chacun se dispose ce matin excusez moi à garder son cœur plus que toute autre chose en revenant maintenant au niveau des yeux et des oreilles. Vous allez voir que Jésus s'est plaint. Il dit que, dans les évangiles, il dit que mais ces gens, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Et Esaïe dit que ces gens-là, leurs oreilles, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ne veulent pas s'approcher de moi pour que moi, je puisse leur faire du bien. Alors, le cœur, comme je dis, le cœur parle des choses qu'il a magasées. Un cœur triste va générer des paroles de tristesse. Un cœur joyeux va générer... Des paroles de joie. Amen. Un cœur malade va générer des paroles de maladie, ainsi de suite. Mais nous nous sommes ici pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire quoi La parole qui sort de notre bouche puisse être une parole créatrice. C'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceci revient à ce que dans notre cœur nous puissions maintenant stocker des choses qui, quand nous les sortons, font du bien à notre cœur. Quand nous les déclarons, ces choses-là puissent nous donner d'avoir la victoire. Amen. Vous voulez une preuve de comment les yeux sont précieux Prenez 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1er. L'horloge est où L'horloge est où Ici. 1 Samuel, chapitre 1er. Lisez-moi le verset le, le, le, le là où Pellina fondait Anne. Vous y êtes 1 Samuel chapitre 1er. Je vois ce verset 2-3. Verset, verset hein J'ai lu la parole du Seigneur Oui. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne, oui. l'autre Pénina. Oui. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Oui. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo mm. pour se prosterner devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Oui. Là s'est trouvé le défi, le défi de deux fils d'Elie, Ophni et Filet, sacrificateurs de l'éternel. Oui. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des, des portions à Pénina. Sa femme. Double portion. Il donnait deux double. Deux. Des portions. Ok, double portion, ça va. A Penina, sa femme. Et deux. à tous, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double. Car oui. il aimait Anne. Mmh. Et l'Éternel avait ah, rendu ce qu'elle. Mmh. Sa rival lui produit. Bien des mortifications pour la portée et la de ce que l'éternel avait rendu stérile. Mm -hmm. Et toutes les années il l'a était ainsi. Mm -hmm. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel il mm -hmm. l'a, la mortifié et de la même manière. Oui. Alors il pleurait et ne mangeait pas. Ok, merci. Nous vous avons déjà tous écouté cette histoire n'est-ce pas? Oui. Voici Anne. Elle a un problème. La solution se trouve chez Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Anne avait l'habitude d'aller chercher la solution chez Dieu. Et tous les ans, elle partait à la prière. Voici le moment choisi pour déstabiliser Anne. C'est le moment où il s'élève. Elle s'élève pour aller. Invoquer Dieu pour son problème. La Bible dit ceci chaque fois, chaque fois que Anne s'élevait pour aller, sa rivale était en train de ce que nous appelons communément jeter les bois qu'elle a. Amen. Les bois c'est soit Kodenda, les bois c'est soit Maloba. C'est soit, tu vois, moi j'ai des enfants, toi en tu es, ainsi de suite, ou soit elle parle de manière à ce qu'elle puisse entendre. Maintenant, tout ce que la rivale disait, les propos qu'elle disait, et les, par euh, les, euh, les, les, les fiers qu'elle faisait, tout ceci était le géo dans le cœur. De Anne. Amen. Amen. Dans le cœur de Anne. Je veux vous dire une chose. Ne perdez plus votre temps à donner de l'importance à tout ce que les hommes racontent sur vous. Amen. Amen. Ne perdez plus votre temps à donner de l'importance à tout ce que les hommes font passer devant vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne plus donner du crédit. Vous savez, comme pasteur, on est en bois des critiques de tout genre. Comme humain, je peux prendre des décisions que je trouve utile pour ce que je fais, mais tout le monde ne va pas être d'accord. Mais du coup, le désaccord étant, oh. les gens vont parler. Et quand ils vont parler, là, si toi tu emmagasines ceci, tu te détruis. Oh. Tu n'auras plus le courage d'entreprendre et d'aller de l'avant. Yeah. Et parfois même, yeah. il y a de certaines décisions très délicates où tu prends la décision tout seul, mais tu sais que cette décision va porter. Mais quand la majorité n'est pas autour de cette décision, ouais. ils peuvent facilement s'influencer et se retrouver en dehors de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Amen. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps de cela. J'avais dans mon église une chorale de 30 personnes là, mon église. Et là où se trouve notre église, il y avait, comment dirais-je, comme vous jouez là, j'ai dit que ces gens, vous êtes vraiment bénis, vous devez beaucoup louer, remercier Dieu. Parce que là où je suis, est la zone d'habitation derrière, quand les décibels sont élevés, la police est là, ainsi de suite. Et Dieu m'avait convaincu que nous devions acheter cette place-là. Mais voici que les autres n'ont pas voulu. Je dis bien, j'étais parti à Séoul dans une conférence sur les développements des églises. À mon retour, tout le conseil d'administration a démissionné. Le comité des hommes est parti. Le comité de la jeunesse est parti. Le comité des femmes est parti Toute la chorale est partie Je me suis retrouvé seul Mais je me suis rappelé d'une chose Amen. Je me suis rappelé d'une chose Ce qui fait l'église Ce ne sont pas les hommes C'est le Saint-Esprit J'ai dit bon Ils sont partis Mais ils ne sont pas partis avec le Saint-Esprit J'ai regardé autour de moi j'ai pris des jeunes, des jeunes enfants. J'ai pris des jeunes enfants. 10 ans, 11 ans. Chanter. J'ai vu un petit, là, 6 ans, il a dit, « Pasteur, est-ce que je peux jouer la batterie ?» J'ai dit, « Viens, je vais prier pour toi. Oui. » Il est parti, jouer la batterie. Un frère s'est élevé dit, « Pasteur, moi je ne sais pas jouer la guitare, oui. mais je peux quand même jouer la guitare. J'ai dit, OK, bon, il joue la basse. Je fais comme ça. J'ai dit, en Afrique, on joue, à, on loue Dieu à la cappella. En Europe, bon, de toutes les façons, il n'y a pas un spécialiste de musique ici. On chante, Dieu sait, la vraie louange, c'est celle qui monte du cœur. Et quand nous avons fait ça, Dieu a permis, avec le peu, qui était resté à avoir le bâtiment. Amen. Et quand j'ai regardé les, les, les comptes, parce que je ne m'occupais pas tellement de ça, je découvre que quand nous étions nombreux, on arrivait à avoir des retards de paiement du de, de loyer de cette place-là. Mais quand ils sont tous partis, je me suis retrouvé avec le peu. Non seulement le loyer a été augmenté, je n'ai pas connu de retard de paiement de loyer. Alors, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus propriétaires de cette place avec le loyer encore supérieur. Amen. Mais Dieu continue à me faire grâce. Amen. Mais si j'avais regardé à tout ce qui était arrivé là, si j'avais tenu compte de cela, parce que j'ai connu mes, mes collègues qui ont fait des avesses qui se retrouvent sur une chaise roulante mm. et qui ne savent plus avancer mm. je veux vous éviter l'AVC vous savez quand quelqu'un est dans une détresse pour trouver l'équilibre physiologique il doit brûler il doit trouver des ressources intérieures excédentaires pour oui. mettre la balance wow. en, en, en équilibre je ne sais pas si je me fais me comprendre. Et alors, quand tu prends l'excédent tu dépenses, tu crées un trou. cest ainsi que quelque part, dans la vie, on attrape des maladies bizarres. Moi, je n'ai pas envie d'attraper des maladies bizarres. Je veux mourir de la mort du Seigneur au temps fixé par Dieu. C'est pour cela que je garde mon cœur plus que toute autre chose. Alléluia Oh le garçon là Et tu as vu ce qu'il m'a fait Et elle va tomber Tu t'en fous Amen. Alléluia Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici Levez bien haut là jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille. Tu t'en fous de ce gars là Amen. Parce que s'il était un bon gars Si c'est lui de Dieu Il serait resté à côté de toi N'oubliez pas ce qui est écrit Que c'est la bénédiction de l'éternel Qui enrichit et il ne l'a fait, fait suivre d'aucun chagrin, chagrin. comment tu te chagrines pour un garçon qui est parti c'était pas des dieux oh. parce que si c'est des dieux si ce garçon là est des dieux il va t'apporter une paix Amen. et puis tu sais quand quelqu'un quelqu t'aime tu deviens encore belle belle belle belle, belle. belle, belle. Hein? c'est lui qui vient te torturer là ce n'est pas des dieux il faut refuser cela il faut garder le cœur plus que toute autre chose je le dis aussi autant pour des garçons dans ma jeunesse un de mes collègues avec lequel nous étions dans, à l'université dans les histoires des, dans les cellules de, de prière il est allé dire à la co-responsable oh le, le Seigneur m'a dit oh le Seigneur m'a dit que tu es la fin de ma vie la sœur, vient dit que non, tu mens. Alléluia. Les frères, s'il vous plaît, soyez honnêtes avec vous. Dans cette histoire-là, ce n'est pas Dieu. Cette histoire-là, c'est toi et toi seul. Ah, il faut pas. Il faut bien trouver les mots. Hein? Il faut être un bon litoyeur. Hein? Il faut être un bon litoyeur. Ne va pas dire non, Dieu m'a dit. Bon, Dieu t'a dit, comment on peut contester avec ce que Dieu a dit mmh. Le Seigneur m'a montré. Non Il va dire que non, tu me plais, on va chez tes parents, et puis on va voir la chose. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mmh. Donc, tu vas tourner autour de pot, au quick par-ci, tu m'amènes encore au quick. Au quick, c'est vraiment quel, quel restaurant Quick par-ci, pizza par-là. Tout ça, tu commences à m'initier à la malbouffe. Oh non! Alléluia! Parle bien, parle bien. Alléluia! Oui, les sœurs aussi. Hein. Les sœurs aussi, il faut aussi être correct. Dans notre église à Bruxelles, nous avons géré des situations compliquées. Le frère qui va demander la main à la fille, il dit, donne-moi ton CV. <rire> Alléluia. Amen. Donc, vous savez, les enfants de Dieu doivent vous prendre les choses de la vie simplement et compter sur Dieu. Amen. Et quand tu demandes le CV là, lui n'a pas le CV à présenter. Ou bien le CV n'est pas concluant. Les, les jours passent. Hein, et chaque année, chaque saison, Dieu amène... Hein, Hein? dans le circuit, hein? dans la cour, hein? ça vient, ça vient. Hein? Et puis du coup, la compétition devient rude et compliquée. Amen. Amen. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Revenons à notre mouton, l'histoire du cœur. Alors, je disais que c'est très important. Pourquoi Parce que ce que nous entendons nous tue. Quand on dit, ah, c'est... On était au salon de la sœur Christine. Christine, si vous êtes là, excusez-moi. Y a-t-il une Christine Christelle, Christine. Christine. ok. C'est à peu près. Il Y a Christ. Alors, voici ce qu'on était en train de dire. Et puis, il vient et te raconte cette histoire-là. Parce qu'une mauvaise nouvelle. Le sang circule très vite. La colère n'est pas loin. L'amertume aussi accompagne. Et la Bible nous dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, tu es parti sur une piste qui est traumatisante et dangereuse. Et notre exemple Exode chapitre 13. Non, 13. 13 13, 14 ou 13. Exode chapitre 13. Non. et Exode chapitre 14. Verset 13. Frères, s'il vous plaît. Ça me fait. Ah. Oui, hein. Non, non, laissez. Laissez. Mais regardez pour moi. Ah, Et quand il reste, il reste 10 minutes, 20 minutes, minutes. comme ça je sais, j'irai mon temps. Lève-toi. Christelle, c'est ça. Vas-y. Exode 14. 13. N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Mmh. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous mmh. ne les verrez plus jamais. Mmh. Ah, le Seigneur. Hein? Amen. Amen. Vous voyez cette histoire. Après être sorti d'Égypte demain de Pharaon, devant la mer rouge, il y a un obstacle. Un obstacle, c'est les yeux qui sont mis à contribution. L'obstacle est là. Et après, quand il retourne en arrière, les uns l'armée des Égyptiens qui est en train de venir. Alléluia. Amen. Mais, il y a une chose la plus importante que nous devons savoir, nous, peuple de Dieu, c'est que Dieu est celui qui bénit les rêves. Amen. Dieu bénit Amen. nos rêves. Et comme nous sommes... Ici, pour que le Saint-Esprit accompagne chacun de nous dans sa destinée, il faut beaucoup prier Dieu pour que Dieu te révèle le rêve de ta vie. Parce que très souvent, ce qui nous arrive, nous copions les gens. Nous nous copions, nous nous copions, mais nous ne cherchons pas la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de ma vie. Il est écrit ceci Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les vieillards auront des visions et ils prophétiseront. C'est ce que la Bible dit. Alors, sortons un peu de notre conception pentecôtiste limitée. Si je peux m'exprimer ainsi, où nous pensons que non, quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour que nous, nous entrions en transe tout le temps. Non, le Saint-Esprit vient pour prendre ce qui est de Dieu et que nous le communiquer. Parce que Jésus a dit qu'il prendra ce qui est de moi, il vous le communiquera. Et moi, ce que j'ai vient du Père. Il faut que la pensée de Dieu le rêve de Dieu nous soit communiqué par le Saint-Esprit. Et là, nous allons recevoir des rêves, des visions, pas qui nous effrayent, les visions de Dieu qui montrent ce que Dieu veut de notre vie. Et quand nous allons maintenant nous mettre à chercher Dieu, c'est ainsi que la parole de prophétie sortira de notre bouche pour déclarer de la part de Dieu ce que nous avons reçu par des rêves, par des visions. Et ces choses vont s'accomplir. C'est pour cela que nous devons être amis du Saint-Esprit. Comme il est écrit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est un allié de taille. C'est un allié sûr qu'il faut chérir et qu'il faut caresser. Amen. Et quand nous cheminons avec lui, il nous révélera ce qu'il a pensé. Et quand tu reçois le rêve de Dieu. Quand tu reçois la vision de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul acteur de ta destinée. Pourquoi Sachant très bien ce que Dieu t'a dit. Même si les difficultés se présenteront devant toi, tu tiendras ferme. Toi qui connais ce que Dieu veut que tu fasses, tu mettras le temps et l'énergie, le sérieux nécessaire pour que cela s'accomplisse. Ce n'est pas comme les Congolais. Quand je vais à Kinshasa, parfois, je m'énerve, j'ai envie de frapper les gens. Souvent, comme ça arrive, « Oh, il est venu d'Europe. Ah, il est pasteur. Ok, c'est bon, ils ont de l'argent. Allez, ils viennent, de il toute la cour. Oh, qu'est-ce que tu veux de ma vie Moi, je dois décider de ta vie. Non Décide de ta vie. Mais tu ne dois pas décider, va bah, bah, y en les autres. Non. C'est en recevant les rêves qui viennent de la part de Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous êtes au bon endroit. L'église, c'est l'endroit, l'endroit de bénédiction par excellence. Il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'église. Vous comprenez pourquoi le dit que un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Vous êtes au bon endroit, l'église. C'est pour cela qu'il faut nous encourager à être à l'église. Il faut nous soutenir dans l'église. Pourquoi C'est ici que Dieu répand sa grâce. C'est ici que Dieu ouvre l'intelligence et l'esprit. Ici, à l'église, quand les gens viennent, ils n'ont rien compris. Dieu envoie sa lumière. La lumière pour éclairer dans les ténèbres. Parce que Jésus a dit que Jésus suis le chemin de la vie. Et, et la vérité. Jésus est la lumière du monde, la lumière qui est venue éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et vous allez réaliser que c'est très important de venir à la lumière. C'est pour cette raison, je ne rate jamais une quelconque réunion de l'église. Et de cette histoire ici, nous réalisons que Moïse avait reçu le rêve de Dieu. Quand Dieu l'a vu, quand Dieu l'a rencontré, il dit que Moïse, je te sélectionne, lève-toi. C'est toi qui vas maintenant, ou au après, autant dans les 430 années de servitude. C'est toi qui vas sortir ce peuple-là de la servitude. Lève-toi et tu vas aller. Il a essayé d'inventer des motifs de toutes sortes, mais Dieu lui a dit, que ne t'en fais pas, même si tu bégayes, je vais donner ton frère pour servir d'interprète. Et je vais susciter une choriste d'entre tes sœurs pour qu'elle puisse t'accompagner dans ce ministère puissant et glorieux qui va amener le peuple de Dieu de, de sortir de la servitude. Gloire soit rendue à Dieu. Il a saisi cette, cette mission, il a pris cela avec sérieux. Quand il avance, Dieu l'accompagne et ils arrivent à ce stade ici précis. Vous allez voir que ceux qui n'avaient pas la mission, ceux qui n'avaient pas rencontré Dieu... Ont commencé à avoir un stress terrible. C'est pour cela quand quelqu'un a le rêve de Dieu, quand quelqu'un a, eh, comment dirais-je, la vision de Dieu, quand les difficultés se présentent devant lui, il sourit. Amen. Parce qu'il sait que Dieu m'a dit allez de notre bord. S'il y a une tempête sur, sur la, la mer, peu importe la tapette, mais celui qui m'a dit va de l'autre côté. Celui-là, il est fidèle. Il ne se répand jamais de sa parole. Ce qui est sorti dans sa parole, c'est ça qui va s'accomplir. Et dans cette histoire, nous réalisons que quand ils arrivent, Moïse a caressé le rêve que Dieu lui avait donné et les autres ont vu la difficulté la difficulté devant la difficulté de derrière qu'est-ce qui était mis en contribution leurs yeux Amen. Amen et puis les yeux nous ne devons pas les, les fixer n'importe où vous voyez ce qu'ils ont fait ils ont regardé devant ils ont regardé derrière mais ils ont oublié une chose de lever les yeux vers le ciel. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez quoi? Dans ta vie, marche désormais, pas en regardant à gauche, à droite. Mm. Lève les yeux Amen. vers le ciel. Comme il est écrit dans le psalmiste, je lève les yeux Amen. vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de des Amen. Amen. Amen. Oh, okay. Si nous marchons, enlevant nos yeux vers le ciel, nous n'allons pas commettre Amen. beaucoup d'erreurs dans la vie. Pourquoi Quand tu regardes à gauche, quand tu regardes à droite, sache que c'est ta chair qui est mise à contribution. Là, tu vas utiliser les moyens charnels pour pouvoir répondre à ton besoin. Mais Dieu veut que la chose spirituelle se résolve avec la réponse spirituelle. Amen. Il a levé les yeux. Ici, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a compris la leçon. Amen. Parce que, rappelez-vous dans l'histoire de Moïse, que il s'est levé pour pouvoir et délivrer Israël, mais il avait utilisé les le, le méthodes pas catholiques, si je peux m'exprimer ici. Parce que la Bible décrit la scène. Il a regardé à gauche, à droite, il a trouvé qu'il n'y avait personne, il s'est approché, il a tué, L'Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfoui. Donc, double crime. Meurtre, mensonge. Vous voyez, quand on regarde à gauche, à droite, la chair est mise à contribution, c'est quoi? Péché sur péché. Amen. Mais quand nous levons les yeux vers le ciel, c'est grâce sur grâce. L'avantage qu'il y a ici, c'est quoi? même quand les voies quand tu as un rêve, même quand les voies sur lesquelles tu marches sont bloquées, le ciel reste toujours ouvert. Amen, amen, amen. Le ciel reste toujours ouvert. Amen. Le ciel de Dieu reste toujours ouvert. Amen. Amen. amen. amen. amen. amen. Donc, ceci est très important. Avoir que le les, les cœur, si nous le gardons en filtrant en mettant, euh, comment je peux dire, euh, un parfum. C'est comment l'histoire d'informatique là antivirus. antivirus. Il faut mettre un antivirus spirituel au devant de ton cœur et ne pas le faire passer n'importe quoi. Et tu y vas réussir. Amen. Tu vas triompher. Amen. Amen. Amen. Je vais rappeler une chose très importante. C'est quoi qu'il faut mettre sur le cœur Nous devons savoir que. La, la mort de Jésus a une très grande valeur dans notre vie. Et comme Jésus est mort, qu'il a payé pour nos péchés et qu'il nous a justifiés et que Dieu a pris sur lui nos infirmités et nos maladies. Le châtiment qui reposait sur nous est retombé sur ses épaules. Quand nous réalisons que Jésus qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous puissions hein, Profiter de la bénédiction d'Abraham. Quand nous savons que Jésus-Christ est mort, pour que le Saint-Esprit vienne sur nous, afin qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, là, ce n'est pas découvrir et ce que la Bible dit, ainsi s'arrêter là. Non, c'est prendre la vérité de Dieu et l'enfouir, l'enterrer dans notre cœur et marcher avec la vérité de Dieu. Et quand les situations se présentent, nous, nous, nous proclamons cette vérité de Dieu. Et cette vérité de Dieu devient réalité pour nous, et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que un enfant de Dieu ne regarde pas aux choses visibles. Si la les choses visibles, la Bible nous dit que les choses visibles sont des choses passagères. Mais les choses invisibles sont des choses éternelles, parce que notre Dieu est éternel. Amen. Ne regardons jamais aux choses visibles. Si tu regardes aux choses visibles, il n'y aura rien qui fera. Mais Dieu nous a donné trois choses qui vont rester. C'est la foi, l'amour et l'espérance. L'espérance, c'est l'assurance de la victoire. Savoir que nous sommes victorieux dans le nom de Jésus Christ. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Et chercher à ce que Dieu soit de ton côté. Et la Bible dit si Dieu est pour nous, qui pourra être contre, contre nous Frères et sœurs, je vais vous dire le miracle de Dieu pour ta vie n'est pas loin. Je répète. Le miracle de Dieu pour ta vie n'est pas loin. C'est juste là où tu es assis. Amen. Tu as besoin que Dieu te livre. Regardez Agar qui est en train de fuir. Abraham lui a donné une gourde d'eau. Elle arrive dans le désert. L'eau est terminée. Elle dit Aïe, je ne veux pas assister à la mort de mon fils et elle dépose son fils elle va s'en mettre plus loin il dit que je ne veux pas voir mon enfant mourir elle commence à crier mais Dieu est toujours auprès de tous ceux qui sont dans la détresse Dieu vient il dit à quoi oh non mais Dieu tu ne vois pas que je me retombe dans ce lieu désertique il n'y a plus d'eau pour moi, pour moi et pour mon fils alors là le cœur de mère c'est déchire, je ne peux pas accepter que mon, mon, mon fils meure sous mes yeux. Mm. Dieu lui a dit, mais tourne-toi. Mm. Mm. La source d'eau était là où elle était. Mm. Mm. Mais il ne pouvait pas la voir. Mm. Mm. Il fallait que Dieu ouvre mm. Mm. son esprit. Mm. Mm. Pour qu'il voit non, l'eau juste là où tu es. Mm. Mm. Là où tu es. Mm. Là où tu es. Mm. Où tu es. Mm. La solution était là. Écoutez-moi, ta solution n'est pas loin. Ta solution est là. Ne pense pas que la... ta solution est en Afrique. Ta solution est ici. Dieu te la donnera. J'ai vu une sœur. Je termine ma prédication parce que souvent, quand j'ai terminé de prêcher, je passe, je dis bonjour aux gens. Je vois une sœur, je lui dis, ma sœur, tu vas avoir des jumeaux. Il me dit, non, pasteur, moi, c'est impossible. Mais j'avais vraiment cette conviction du Saint-Esprit qu'elle allait donner des jours. Alors, j'ai dit, bon viens. Nous allons nous entendre avec toi. Tu tomberas enceinte de jumeaux. Quand tu auras fini de sévrer ces jumeaux, je vais les adopter Ça sera mes enfants. Oui, parce qu'elle dit que non, ce n'est pas possible pour elle. Alléluia. Amen. Moi, j'ai bien dit, tu vas avoir des jumeaux. Elle dit, non, ce n'est pas possible pour moi. J'ai dit, ok. Mais je sais que tu auras des jumeaux. Mais quand tu tomberas en cette jumeaux, quand tu auras serré les enfants-là, tu me les donnes. Quelques temps après, je vois quelqu'un qui tombe devant mon bureau. Pasteur, j'ai à te parler. J'ai dit entre, assieds-toi. Oh. J'attends famille. Je ok, tu attends famille de jumeaux. mets toi, ne nous allons prier. Je priais. Elle est sortie. Quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard. Et donc, quand, au bout de neuf mois, quand elle devrait accoucher, la gynéco dit que non, on, on va t'opérer. Ça sera par césarienne. Lui et son, elle et son mari décident de passer des vacances avant l'opération. L'opération avait lieu le 22 juillet, devrait avoir lieu le 22 juillet. Alors, vers le, le 10, là, ils partent à la mer pour se reposer en attendant. Au fond de moi-même, j'étais triste. J'étais dit qu Que Dieu, qu'est-ce que c'est possible Cette femme-là risque d'étouffer un enfant dans le ventre. Et le, le témoignage va souffrir. Mm. Dieu provoque cet accouchement-là afin que cette gynécologue n'ait pas l'occasion mm. d'opérer. Vous savez quoi? Quand ils, en, ils entrent dans leur voiture, ils arrivent à la côte, à peine ils ont descendu les de valises. Mm. Les douleurs d'accouchement ont commencé. Ah, mais... L'ambiance est venue le mari a appelé sa belle-mère heureusement que la belle-mère était là Viens rester avec les deux autres enfants parce que là nous devons aller illico presto à l'hôpital ils arrivent à l'hôpital les deux jumeaux sont sortis mais c'était quoi l'histoire la bonne femme marchait avec une trompe on avait sectionné une trompe par le passé qui était infectée alors quand je lui ai dit ça, du fait qu'elle avait une seule trompe, pour elle c'était impossible. Mais l'impossible des hommes n'est pas l'impossible des dieux. Et puis qu'est-ce que je fais Ils ont donné leur nom de famille, ils ont eu deux jumeaux, deux faux jumeaux, une fille et un garçon. Maintenant le faux jumeau, le garçon là, je lui ai donné mon nom. Alléluia. Amen. Ah oui. Hein. Amen. Ah oui. Hein. Ah oui. Toi tu ferais comment? Hein? Amen? C'est pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas regarder aux circonstances. Quand nous regardons aux circonstances, ça ne marche pas. J'ai une dame qui m'accompagne chaque jour aussi. Parce que moi j'habite à 35 km de l'église. Chaque jour je fais ça. Cette dame est toujours avec moi. Ses enfants, tout ça. Et je sais que toute personne qui y accompagne un serviteur de Dieu fidèlement, Dieu aussi se souvient de lui. Amen. Et il s'est fait connaître passer devant le lieu de son travail. Une de ses filles dit, maman, regarde. Ton lieu de travail, tout ça. Elle essaye un peu de calme, mais elle ne laisse les enfants. Parce que bientôt, tu seras directrice à cet endroit. Et quand les enfants viendront à la réception, on dira, ah, les enfants de notre directrice sont arrivés. Et on va les regarder, on va les traiter avec égard. Quelque temps après, parce que chez nous, je ne sais pas quoi ici, comment ça se passe. Il faut des formations qualifiantes pour accéder à certains postes. Mais elle, on a fait des papiers. Elle n'a pas étudié. On a fait des papiers pour qu'elle soit directrice à cet endroit-là. On l'a placée directrice. Et c'est comme c'était dans une maison de repos. Elle est infirmière. J'ai lui ai dit que non. « Va maintenant étudier pour avoir le diplôme. Tu as le poste, mais il faut protéger le poste. » Mais on a revendu la maison quelques temps après. Et il a commencé à dire, « Mais ce n'est pas possible, je dis, non, ne t'en fais pas. À partir d'aujourd'hui, tu es directrice et tu seras directrice toute ta vie. Tu ne vas plus descendre, ne échelon plus bas. » Alors, elle a commencé à chercher du travail comme... Infirmière en chef, ça m'énervait. Et chaque fois, elle vient pasteur, je demande conseil. J'avais envie de gifler, mais la femme de truite va gifler. Tu vas avoir des problèmes. Vous comprenez? Un, une femme de va gifler, ça va avoir des problèmes. Mais j'ai dit que Dieu, conduit là jusqu'à ce qu'elle échoue dans ce qu'elle fait là, parce que le témoignage de Dieu doit être à célébrer. Le témoignage de Dieu doit être à Et quand il est parti, récemment là, elle m'a appelé. Elle est partie à un endroit. Elle est directrice. Amen. De nouveau. Elle est directrice de nouveau. Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Amen. Je veux clôturer par ici. J'ai expliqué ces choses pour montrer que Jésus n'a pas changé. Ah, oui. Jésus n'a pas changé. Mm. Ce sont les gens qui ont changé. Mm. Ou plutôt, ce sont des gens qui sont piégés. Mm. Ils sont piégés par le mensonge de, de Satan. Mm. Dieu ne nous a pas appelés à ce que nous puissions tenir la Bible malheureux. À ce, malheureux dans le sens où nous souffrons et nous compuissons sous les problèmes, non. Jésus est venu pour que nous, en tout cas, nous puissions jouir de notre liberté. Et là, il dit que c'est pour cela. Après qu'il ait tout accompli, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout les fléchissent et sur toute l'âme confesse que réellement Jésus est Seigneur. C'est quoi Jésus? C'est quoi, quoi Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom? Dans la Bible, il y a plus, plus de 100, 130, une centaine de noms qui déterminent Jésus-Christ. Dans la Bible. Cela veut dire que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que le nom que Jésus porte dépasse l'intelligence humaine. Il n'y a pas un humain qui peut, en une phrase, en un nom, définir Jésus-Christ. Quand il est pour elle, Jéhovah Jireh, elle est pour elle, Jéhovah Nissi. Elle est pour moi, Jéhovah Rapha. Elle est pour elle, Jéhovah Roy. Jamais Jésus peut être retenu dans un petit nom. Jésus est plus grand. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est fort. Amen. Jésus est glorieux. Amen. Il n'y a pas une boîte Amen. qui peut contenir Jésus-Christ. Ce qui nous tue, c'est ce que nous avons sur le cœur. Ce qui nous tue, c'est ce qui est enfoui dans nous qui amène la désolation, qui amène la détresse. Vous savez, il y a une minute J'ai une minute Il y a encore une minute C'est fini. Hein? Ok. Vous savez, Esaïe chapitre 9, on dit qu'on va appeler Jésus Christ. Quoi Merveilleux. Merveilleux. Père éternel. Conseiller. Et Dieu puissant pour dire quoi La naissance de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, c'était des choses extraordinaires. Ce n'était pas des choses banales. C'était des choses extraordinaires. Et Jésus, comme conseil, il donne le conseil comme il faut. S'il vous plaît, si vous avez accepté Jésus, c'est bon. Si vous n'avez pas accepté Jésus, Faites tout pour être allié de Jésus Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Amen. Vous avez reçu quelque chose? Amen. Que Dieu vous